Yo, potes, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la continuité du Nostal janvier qui va se prolonger en ce début février. Alors je sais que Jean Cascouille va directement me dire mais Zach, c'est pour janvier, on est en février, faut passer à autre chose. Va te faire reculer. c'est bon. Au bout d'un moment, laisse-moi tranquille faire mes petits contenus. Et surtout, tu croyais vraiment qu'à très avant de soir faire, j'allais rater une telle perle. Regardez, nous sommes sur Black Ops 3. Déjà, il y a un truc que j'adorais sur Black Ops 3. Je vous le montre en rapide avant que la game se lance. C'était la euh, personnalisation des spécialistes à l'époque. Quand tu avais un spécialiste, comme par exemple lui, là, j'utilise Firebreak, tu pouvais en changer la tête avec des trucs que tu chopais dans le marché noir. Tu pouvais changer le corps, tu pouvais changer l'arme. Ce qui faisait que, en fait, chaque Chacun avait des spécialistes qui différaient, d'accord Parce que chacun mettait des combinaisons de tête et de corps qui étaient différents. C'est pas comme les opérateurs à l'heure actuelle où, même si tu peux choper des variants sympas, bah tout le monde se ressemble un peu parce que la personnalisation n'est pas ultra poussée. Et ça, c'est vraiment une spécialité d'Activision et de Treyarch et globalement de Call of Duty. C'est de mettre des trucs cool dans un jeu, puis de les retirer le jeu d'après. Je sais pas pourquoi. Il y a 10 ans, dans Black Ops 1, on pouvait modifier nos atouts. Euh, par exemple, le tour de passe-passe et compagnie. Dix ans plus tard, c'est plus possible. Bref, euh, bon, bah on en rigole. Mais ça me fait... Malgré tout, plaisir d'aller sur Black Ops 3. Voilà, nous y sommes, sur Stronghold. Stronghold qui témoigne, encore une fois, euh, d'une chose. Ici, là, ce sera une vidéo qui va... Oups, oh, bah, est ce que je viens de prendre, frère. <rire> ce sera une vidéo qui va témoigner de la qualité de ce jeu. Vous savez à quel point je porte Call of Duty Black Ops 3 dans mon cœur. J'ai vraiment un grand kiff pour ce jeu. Déjà parce que je suis sûr qu'une partie d'entre vous, m'a connu sur ce dernier. Je suis sûr que... Enfin, ça n'a pas été le jeu, tu vois, où j'ai percé sur YouTube, percé, percé sur la toile, où j'ai commencé à me faire connaître, où j'ai fait mes premières vidéos et des trucs très cool. Donc, du coup, vraiment, il a une place spéciale dans mon cœur. En plus du fait bah, que le jeu, je l'ai tout simplement kiffé, frère. J'ai adoré. J'ai adoré ce motherfucking game, mon gars. Bah oui, on a kiffé Black Ops 3 ici. Cette maison respecte ce jeu. Même si, tu vois, dans la continuité de BO2, c'était difficile de faire mieux. Et je dirais pas qu'il a fait mieux, tu vois. Mais je pense qu'il a fait très très bien. Et à mon sens, le... Alors, attends, là c'est chaud. Et à mon sens, le vrai meilleur code Next Gen, en tout cas, le vrai meilleur code en l'air, ça a bien été lui, d'accord Avec l'arrivée des spécialistes, le Dark Matter. C'était la première fois qu'on avait un truc comme ça, de la ligue. Alors, un marché noir un peu chiant. Petit double, on aime bien. Le triple, monsieur. Le triple. Ah, la série de 4 Il manquait quasiment une demi-balle. Alors, un marché noir un peu relou, surtout pour les nouvelles armes. Ça faisait... Même si on pouvait obtenir des caisses gratuitement. Ça donnait vraiment l'impression de devoir bah, payer pour... Payer en plus pour choper des nouvelles armes, mais ça c'était assez bof, tu vois. Je pense qu'il y avait peut-être moyen à faire mieux, mais au global, vraiment, ce jeu, un plaisir. Bon, ça va, les mecs, en dehors de ça, parce que je vais pas juste, tu sais, branler ce jeu, il hein, y avait des défauts dedans, notamment un truc, hein, parce que bon, c'est bien de branler le jeu, mais il faut aussi savoir dire les défauts. Vous voyez la mine électrique, tu le truc où tu marches et il y a une électricité qui te stun. Et ben, à l'époque, sur Black Ops 3, tu pouvais combiner mine électrique et euh, mine explosive, ce qui faisait que t'avais la mine électrique qui te disait couchez, pas bouger, puis t'avais la mine explosive qui te oh là là, je brûle des Mort, je brûle des morts mon frère Puis t'avais la mine explosive qui t'explosait te, euh, à la gueule donc c'était réellement Pas un plaisir il hein. y avait aussi du déséquilibre Bon après frère vraiment Les Call of Duty c'est aussi équilibré que Qu'un régime McDo mon gars Donc au bout d'un moment tu sais où, à quoi t'en tenir Sur cette licence il y a trois mecs devant moi J'ai un purificateur je leur cours après regardez en bas à droite Il reste que 15 secondes au purificateur Ah 10 secondes ah oh, ça merde j'aurai jamais le temps Attends Là en fait c'est free kill à l'époque il suffisait juste de toucher Une fois ah oh, bah y a un gars là Montre-toi, petit. Oh, bah, il suffisait de demander Il suffisait de demander Hop là Un petit drone pour ma famille. Ça fait plaisir. Oh, j'ai eu peur. Oh, lui, il était oui. Bon, vous avez bien les mecs ou quoi J'ai rien sorti pendant 3-4 jours. Mais bon, ça m'a fait plaisir. J'ai pu réfléchir et, euh, du coup, préparer des concepts. Et, et je vais arriver, euh, soon, là, avec des vidéos. Alors, il m'a mis du sale, lui, je pense. Il était quoi Ah, il était avec un snipe. Attends, regardons. Alors, euh, j'ai pas envie de faire le parano, mais le kill, je l'ai trouvé un petit peu suspect. Alors, vraiment, je vais rien dire, hein, mais là, je suis sur PC... Si le mec cheat sur un vieux de 5 ans, sur un jeu vieux... Aïe, aïe, aïe Sur un jeu vieux de 5 ans, va falloir se dire qu'il a quand même une sacrée sale gueule, hein. Donc, ouais, j'ai rien sorti pendant 3-4 jours, mais bon, ça m'a permis de réfléchir un peu, de me reposer, et euh, voilà, de refaire un petit peu de, de créativité. J'ai réfléchi à des concepts, des trucs que j'aimerais voir sur ma chaîne soon, et après, là, déjà, il va avoir une petite vidéo IRL un peu troll, et euh, de repréparer des head Story. Bref, de toute façon, là, j'étais en plein dans le lancement de la de ma société, et euh, commencer à travailler les locaux croyez moi que c'est pas simple alors attends on va, on va changer d'arme parce que là je suis avec la vmp tout à l'heure et donc du coup je vais avoir une vidéo troll qui va venir là dans la semaine une vidéo cuisine parce que ça fait longtemps que je vous ai pas proposé un petit aïe aïe un petit Zak, je fais que nos scopes c'est trop appréciable ça fait trop longtemps que je vous ai pas proposé lui il a une pompe 10 balles il me tue ah j'en étais surpris je te dis il avait le pompe c'était évident manoir une arme violente mon pote donc Oups, ops, une arme violente ou Ouais, ouais, bah vu... vous les deux balles à la fin qui m'ont permis de prendre le kill alors que j'étais à chier tout le duel. <rire> Donc je avoir une petite vidéo troll. C'est les mecs de Twitter qui ont mis des likes pour que je la fasse. Yass encore, je vous expliquerai le contexte dedans, mais grosso modo, ça va être une vidéo cuisine qui va s'appeler, euh, je vous le dis, euh, recette pour les étudiants de merde. Voilà, bon, c'est une vanne, hein, ce n'est pas méchant. Je réexpliquerai le contexte de euh, contexte, pardon. De pourquoi je fais cette vidéo dans l'intro de celle-ci Mais elle va vous plaire, je n'en doute pas En plus d'un petit Z-Story Alors, je vous explique J'ai voulu faire un Z-Story, tu vois, au cœur de l'actu Sur le machin GameStop, là on en a tous entendu parler Tu sais, le, le truc en bourse, tout ça Et en fait, je me suis dit, tiens, on va attendre quelques jours Parce que tu connais quand il y a une histoire d'actualité Si tu prends L'actualité Il va me baiser Non, il y a un allié, ouf si tu prends une actualité sur le vif du sujet, ça, tu peux rater des trucs, tu vois tu peux rater des trucs et t'as pas toutes les informations. Donc, je me suis dit au début, tiens, on va attendre quelques jours, voir si, euh, tu vois, il y a des dénouements, il y a des choses qui vont s'ajouter, comme d'hab, tu vois. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire de cette manière. Mais maintenant que j'ai attendu vraiment plusieurs jours et qu'on a entendu parler un petit peu partout, je me demande s'il serait toujours intéressant, à mon sens, de faire un z-story dessus, sachant qu'il y a eu des nouveaux éléments qui dépassent le euh, simple groupe de Reddit qui a fait euh, des dingueries pour, euh, tu vois, un peu faire chier Wall Street. Donc, est-ce que vous pensez que c'est trop tard? Est-ce que vous pensez que le thème peut toujours être d'actualité? Si pour vous c'est toujours faisable Bah vous savez quoi Je m'engage à vous péter ce petit Z-Story Pour ce week-end Je vais voir pour dimanche Et la semaine prochaine Il y a également Alors je vous spoil pas Parce qu'on doit tourner jeudi Donc c'est un petit peu chiant De dire que ça va être fait Mais euh, une vidéo avec Joël Voilà ça, ça euh, Une vidéo avec Joël Sur un nouveau concept Alors c'est pas un concept révolutionnaire Mais par contre c'est un concept qui est bien drôle, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Radio Street. Non, je rigole, je rigole. On va là un petit peu, on va là un petit peu, on est bien, on est bien. Raté, Hop, ok. Un autre, super, banks off, quelqu'un d'autre. Non, j'ai raté. J'ai raté le trip, j'ai raté le trip, je suis à... naze à chier. Attends. Ah non, 27, on ça va, 27 ans, on est pas dans un mauvais gameplay, surtout sur... Euh... Un MME à 100 kills, j'ai fait un tiers des kills à moi tout seul, c'est pas dégueu. Barack Obama, regardez, Barack Obama en bas à gauche avec Sim pendant le clan qui termine, qui termine le gameplay, ça me brûle, ça arrive, vas-y, regardons l'horreur qu'il nous a proposé. Ah, à l'époque où la machine de guerre n'était pas totalement, voilà, débile comme sur Black Ops Cold War. <rire> bon, ça fait plaisir, vas-y, vous savez quoi Je suis de bonne humeur, j'enchaîne un deuxième gameplay, d'accord Let's go baby, nous sommes repartis pour la deuxième game de cette petite vidéo. Ah, je vous cache pas que ça me fait plaisir de retourner un peu un ancien jeu, et pour plusieurs raisons. Et une des raisons actuelles de pourquoi je suis content d'aller sur un ancien jeu, c'est qu'en ce moment, je suis dans ma petite période où j'avoue que Black Ops Cold War, j'en ai eu un petit peu marre. J'aime beaucoup le jeu, mais vu que justement, je l'ai beaucoup squatté. En fait, c'est que je l'ai beaucoup squatté, et je suis dans une période où, euh, du coup, j'arrive dans un moment chiant du Dark Matter. Où je fais des trucs trop chiants, style les lanceurs, des bails comme ça, donc... Bon, série de 5, hein, où je m'amuse beaucoup moins Vu que j'ai des trucs trop chiants à faire, tu vois C'est un petit peu comme la séance jambes, hein C'est un petit peu comme la séance jambes à la salle Trop relou à faire, donc nécessairement je tire un... Enfin, je traîne un petit peu des pieds Donc, heureusement On est, on est bon, là Attends, y'a quelqu'un ici Mais on est bon, là, on est bon On est en série de 7, c'est bon, monsieur Série de 8 Série 9, monsieur Merci pour la qualité, Netflix Vous croyez quoi La M8A1, baby La M8A1... Hop là, attends, pas détruire. Voilà, ah, ça, ça, ça, ça c'est saloperie, ça. Donc ouais, je suis dans un petit moment où c'est un petit peu relou. Et en parlant de séance jambes, j'ai besoin de vos conseils, les mecs. J'ai besoin des conseils de, de, de mes jambes muscu sûres, là. Alors, je sais, pour euh, perdre du poids, machin, tout ça, l'alimentation, tout, tout... Boum dans vos <rire> l'alimentation tous ces trucs à l'heure actuelle j'ai pris un petit peu de poids et le sport me manque et alors j'ai pensé à faire jean fraude donc à savoir jean fraude fraude tu vois en mode ouais je me fais une fausse ordonnance et je vais dans une salle de sport mais je me dis autant laisser ça tu vois aux professionnels qui en ont réellement besoin et euh, moi du coup j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir faire un peu de sport de mon côté à la maison donc j'ai acheté un bon de muscu et des haltères parce que je sais que avec un bon muscu et des haltères tu peux déjà faire quelques miracles hein. tu peux déjà faire un petit peu ton jean gonflette et ça fait un petit peu plaisir tu vois parce que à l'heure actuelle j'ai pas envie de perdre du poids même si j'ai pris quelques kilos hein, je le reconnais il y a un petit peu de gras dans les seufs et dans les tétons qui sont arrivés c'est pas grave c'est comme ça qu'on aime qu'on aime comme Serena Williams tu vois, charnu bien beau gosse et tout non enfin, je rigole on va laisser Serena Williams c'est dix fois plus sportif que je ne serai jamais histoire de me sentir un petit peu bien tu vois parce qu'on dit que le sport c'est le bien-être j'ai acheté tout ça donc histoire d'être full bien-être j'ai décidé de faire du sport à la maison donc si vous avez des astuces genre tu sais sur des programmes adaptés à la maison sur comment se comment se motiver, genre ça, ou des astuces au global, si vous, vous avez réussi à faire du sport chez vous, bah, je suis preneur. On dit que dans la vie, il faut écouter ceux qui ont plus d'expérience que soit, les conseils des personnes, et ben bah, écoutez, c'est ce que je vais faire, hein. moi, je vous fais confiance, vous êtes mes abonnés. Wesh, mais il a pris tellement de mal, aïe, aïe euh, mais il a pris tellement de mal, comment je suis déçu. Écoutez, on va essayer de jouer au locus, mais je vous cache pas, il y a moyen que le switch... Le switch se refasse rapidement parce que mon locus, il est pas du tout certifié qualité Netflix. Il y a moyen qu'il soit, tu vois, certifié qualité, j'en sais rien, qualité salto, frère. Donc, euh, s'il vous plaît, vous foutez pas de... On fuit. J'ai fui. Regarde, là, je prends un secondaire. Et il est là. Ah non, non, c'est pas lui. Il y en a un autre. C'est vous petit. Ah non Aïe, non, non j'ai dit locus et finalement je vais retrouver RK5. Mais <rire> je m'en fous, j'ai mis un double braid, je suis content. Au moins un kilo locus. Un, un. On a dit un seul. Si je fais pas un kilo locus, non, non, non je, je vais rien dire parce que je sens que je vais pas le faire en plus. J'ai mis une mire et tout, tu vois, histoire de pas faire mon genre viseur. Enfin, histoire de faire mon genre viseur, mais pas mon genre. C'est oh bon, L objectif atteint. Oh, monsieur, monsieur. Mais je me suis redoute. Je me suis sous-estimé. Je me suis sous-estimé. Quelqu'un d'autre qui est... Ouais, je vous cache pas que j'étais perturbé là, j'ai essayé de serrer les j'ai essayé de serrer les seufs pour pas rater, mais y a pas eu besoin de serrer les seufs, parce qu'en fait je suis pas si dégueu, attends, elle sort, laisse moi tranquille, Rechargement, hop, on est bien, putain, qu'est-ce qui était fun ce jeu, qu'est-ce qui était fun, donc ouais, comme je vous ai dit, en ce moment, j'étais dans la période un petit peu chiante de Black Ops Cold War, mais heureusement, il y a de la nouveauté qui arrive incessamment sous peu, ouais, non mes frères, à l'enfer, sniper sur ce jeu, frère. Heureusement qu'il y a de la nouveauté qui arrive jeudi il y a la sortie de Express, d'accord On m'a dit, tu vois, pour pouvoir développer ses... Il est nul, hein Je, je suis nul aussi, mais il est vraiment nul. hein. On m'a dit, pour développer ces réseaux, c'est bien de faire des petits euh, des petits événements. Ah, y... Ils sont vraiment bidons. C'est bien de faire des événements, des petits trucs. Donc, je pense que jeudi, on va faire un live, tu vois, avec des abonnés des trucs comme ça, où euh, on va se donner un objectif, ce sera... D'envoyer une nuque sur Express. Pas, peut-être pas la. Ok, t'es nul toi Oh Oh, oh Si j'avais eu le troisième sort, était trop bon Peut-être pas la première mondiale, mais une des premières mondiales. Donc ce sera sur Twitch, jeudi soir à la sortie. Donc il me semble que ça va sortir vers 19h. Donc en gros, le calendrier sera très très simple. Hein. Je ferai une vidéo pour mes frérots sur YouTube. Attends, ça c'est un ennemi. Oh le bâtard <rire> Si je l'avais tué, ça aurait été magnifique Je vais faire une vidéo pour mes frérots sur YouTube et puis après, derrière, une soirée en live sur Express sur Twitch. Je me demande s'ils si vont avoir les couilles de la modifier ou s'ils si vont nous faire comme raid et nous poster l'original avec des graphismes, je sais pas, améliorés, hein, classiques. Euh, ça me suffirait, moi. Je vais, je vais, je vais, je vais pas vous cacher à l'heure actuelle. La stratégie pas de couilles me va. Euh, donc c'est-à-dire, c'est la stratégie, le parti pris de ne pas faire de modifications et de prendre l'efficacité et euh, de ressortir le truc qui sont sûrs que les gens vont kiffer, bah ça ne me dérange pas outre mesure. Donc voilà. Oh, la game va bientôt se terminer. Là. Attends, j'aimerais bien mettre un dernier coup. 32-9. 32-9. Je, je, je les ai démontés, frère. 32-9. On est sur un MME à 100 kills. Zach en a fait un tiers, frère. Un tiers de la contenance en sperme de cette partie vient de mes couilles, mon gars. C'est... Voilà c'est tout ce que je voulais C'est tout ce que je voulais, c que je voulais. C tout... Voilà ça me suffit Terminer en douceur de cette manière Me fait grandement plaisir Regarde c'est pas moi la killcam finale hein. ouais, C'est kill killcam finale à l'ancienne. Je préfère la kill killcam finale actuelle Où t'as vraiment la meilleure part action Plutôt que ça chier frère. <rire> bon et voilà ben, les potes 33.9 c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas petit like on se retrouve pour la prochaine du coup sur IW et ensuite on fera World War 2 Black Ops 4 et ainsi de suite. J'espère que ça vous a plu si c'est le cas un petit like et je vous dis à la prochaine les amis bisous